Amusante euh, Enrichissante Et un troisième mot C'est euh, compliqué hein <rire> euh, Ouais non c'est euh, hyper instructif Et c'est top On apprend beaucoup Et on s'amuse bien en même temps